Vous allez en prendre plein les yeux. L'article coup de cœur de ce numéro, eh bien en fait, c'est tout le dossier. Il est consacré à des juifs, des chrétiens, des musulmans qui aiment tellement la parole de Dieu qu'à l'heure du tout informatique, eux prennent encore le temps de l'écrire à la main. Nous les avons rencontrés, nous avons photographié leur travail. Vous allez en prendre plein les yeux. Ce numéro, eh bien, nous allons revenir sur les événements violents qui se sont déroulés au mois de mai. La violence s'est arrêtée, les raisons de cette violence, elles, demeurent, et parce que tôt ou tard ça éclatera, on va vous faire comprendre pourquoi. Nous vous emmenons en promenade aujourd'hui à Jérusalem, à Bethesda, la piscine probatique. Le lieu du premier miracle de Jésus, un lieu un petit peu compliqué, alors il était bon de prendre le temps de le redécouvrir.